Paris, le 7 avril de 1920, Pierre Bonis, 1873-1933, régent à Bison de Minervais. Une cabanote de Peiro Blanco voudrait servir d'abrique. Libère un petit sérieux plat, mais il manque il pas que le Per Percepara de la ramada, ya que se mette al pedel roc, un sibiro la sisampado, et un esplameyu canloc. Perdigas et Perdigaius y ben un cercan na retraite, mas place ben olus parus, aussi son pétal à salpetra. Toujours a eu le mercat de l'Odimecres. Mais il y a eu en trois scopes deux fieros grands. Un, pour les trois fieros de la vigno. Et les hommes ont un la vigno. A me bureto. Pour les trois fieros qui sortisent, des bruts, de la vigno. Et après, ils ont la un Alors, à la fieros, il y a eu C'est-à-dire, il y a Aquí, avant de monter le pont, et ici se faisaient des cambis. Le monde de la montagne avait la bonne de Cambajous, en de Salsiso, en de Saïm, que est le graisse du port, que n'havien pas ici. Dans l'autre, il y oli a l'olive, il y a l'ubi, des légumes que, j'ai pas en-mède, à la montagne, par exemple, y a pas de pêches, de n'y eh, a pas, de melons, N'y pas. Donc, la première era, era le 6 de mai, l'autre, justement, pour la San Miquel, es le 29 de septembre. Eh? Et la San Miquel, par di ero la, la fière grande de viso, eh? parce que era le San patron de viso. Et alors, ici, il juste avant les vendémios, eh? le monde n'a pas profité pour changer de patron. Et ici, il y que les fieros, ce que c'est fait, c'est so que c'est un logo, la loue en français, la loue, l-o-u-e. C'est un, des, un c logo pour quelqu'un.